Quand j'ai découvert le domaine du sport, euh, j'ai eu la chance en fait de pouvoir découvrir l'escalade, ayant abandonné la danse pour des raisons professionnelles et de temps. Et au niveau de l'escalade, j'ai vraiment retrouvé, euh, enfin, j'ai pu danser sur le mur, quoi. Du coup, au niveau de la, du mouvement, euh, du, du chemin à parcourir. Enfin moi, ce qui m'intéressait, c'est comment aller d'un endroit à l'autre. Euh, c'était pas arrivé en haut ou quoi je m'en fichais mais c'était de pouvoir bouger sur quatre appuis et voilà. C'est vrai que l'escalade c'est vraiment un... c'est une belle aventure verticale où, où on peut vraiment associer art escalade. Voilà. De 20 à 30 ans, j'enseigne la danse. À 30 ans, je découvre le, le domaine sportif. De 30 à 40 ans, j'enseigne plusieurs activités sportives. Euh, 40 ans, je passe l'initiateur fédéral. Et du coup, je commence à enseigner aussi l'escalade dans le cadre associatif. À 50 ans, je passe le CS Escalade, de manière à l'enseigner de manière professionnelle. Et, euh, et avec le montage du club Escalade Onco, qui euh, deviendra à un moment donné moi j'ai 60 ans, basculera le Hav Escalade avec une nouvelle équipe, une nouvelle structure qui était le projet initial d'Escalade en euh, Juste avant j'étais présidente euh, du club, euh, là le club est passé en gestion collégiale et, et du coup moi j'ai des missions euh, qui étaient les mêmes mais qui sont un peu plus structurées. Il euh, n'y a pas une journée type. Euh, les tâches, elles sont bah, organisées en fonction des rythmes de la saison. Donc y a des, la saison, elle se des septembre, décembre, janvier, mars, euh, mars, euh, juin, et puis la période été, avec chaque fois des tâches bien définies. Le septembre, décembre, il y a rentrée gestion des dossiers d'inscription, rendez-vous avec les comités, comités directeurs, planification bah, des compétitions, euh, des vacances scolaires. Janvier à mars, il y a l'Assemblée générale, qui est quand même assez conséquente à, à préparer. Euh, le traitement des, des demandes de, possibles de subventions, donc tous les dossiers là qui sont à passer. Les démarches administratives pour remettre en place les différents projets qui auront été décidés. Ça c'est jusqu'en mars. Avril-juin, à nouveau un bilan intermédiaire général. Euh, tout ce qui est stage-formation, en général c'est à cette période-là. Prise de contact, bah, si besoin, avec les, les projets pour la saison d'après. Le plus gros défi au quotidien, le tri des messages par ordre de priorité et la, rap la rapidité euh, à traiter. S'ils sont vite faits, on les fait vite. Par contre, il faut quand même faire un tri. Il y en a à peu près 20 à 25 par jour euh, des messages quand même à traiter. Le deuxième défi au quotidien, c'est de faire attention justement au délai des saisies euh, des différents accès intranets dont je dispose. Euh, pour réunir les éléments nécessaires pour remplir euh, tous ces dossiers-là. Et le troisième défi, eh ben, ne pas tout prendre à cœur. Prendre du recul, relativiser euh, les petits problèmes de communication et d'organisation quotidienne. Et puis ne pas épuiser mon entourage, <rire> voilà. euh, tant professionnel que familial. Euh, fermer le rubin aux idées. Euh, les idées, on en a tous, mais bah, après, euh, ça se corse parfois. Mes plus belles réussites, c'est en fait que, entourée et inspirée, conseillée par des belles personnes, tant sur le cercle familial, euh, amical que professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir mener mon bonhomme de chemin en fait, en vivant euh, pleinement le quotidien, en restant autant que possible en accord avec moi-même, et en avoir pu, réu enfin, pu réussir les changements tous les dix ans euh, avec beaucoup de chance en fait. Voilà. Et puis la prochaine réussite, ce sera de partir pour rester en accord avec moi-même, justement. Ne plus avoir à rentrer par les fenêtres quand on me sortait par les portes. J'ai passé l'âge de défoncer les portes. Et puis, il euh, y a des portes qui sont ouvertes, donc je vais aller vers pour vivre avec les amis, la famille, et nous, bah, des nouvelles aventures. Et puis, j'espère que ce ne sera pas avant. Enfin, j'espère que je ne vais pas attendre 70 ans, parce que c'est tous les 10 ans, mais là, je ne les ai pas encore. Voilà.